D'où venait cette, euh, ce désir de révolte, d'insoumission de, ins, Vous êtes né, vous avez grandi dans un petit village entre Bienne et Tavane. Votre père euh, et d'ailleurs vos parents tenaient la, une pharmacie. Votre père était d'ailleurs euh, maire du village, euh, colonel à, à l'armée. Donc vous avez grandi dans une sorte de, de bourgeoisie villageoise. La grande bourgeoisie villageoise. Voilà. Le, le, que... le, le troisième enfant d'une femme vous avez un grand frère, une grande sœur. D'où est venu? chez vous, personnellement Pourquoi cette euh, insoumission ben, Ce n'est pas très original, effectivement, comme beaucoup de, de, de, de, de jeunes qui se sont, euh, qui se sont euh, euh, mêlés à la lutte révolutionnaire dans ces années-là. Euh, ils étaient souvent issus euh, de, de milieux bourgeois. Euh, pas tous, bien entendu, mais c'est vrai qu'il y en avait beaucoup. Et euh, Moi, je crois que dès mon plus jeune âge, donc je vivais dans un dans un petit village qui s'appelait péry où j'ai grandi, dans lequel il y avait une fabrique de ciment, de Vigier, de la famille Vigier, et mon grand-père paternel a été, en a été le premier directeur. Donc il y avait une espèce d'ambiance, j'allais presque dire coloniale, euh, dans la maison dans laquelle, euh, laquelle j'ai grandi, avec une grand-mère, euh, mon, mon grand-père, je ne l'ai jamais connu, il est mort assez rapidement, avant ma naissance. Ma grand-mère était un personnage euh, euh, éminent dans ce village, euh, où tout le monde la saluait, chapeau bas, et comme je suis né le même jour qu'elle, j'étais une espèce de petit prince, euh, et quand euh, elle m'accompagnait dans les rues du village, où tous les gens... Euh, la saluait, chapeau bas, euh, euh, avec euh, « Bonjour Madame euh, la directrice ». C'était, voilà, son, son rôle de Madame la directrice restait imprégnée euh, dans, dans, dans son identité. Et elle me disait, je me souviens qu'elle me disait toujours, « N'oublie jamais le nom que tu portes ». Et donc c'est contre tout ça qu'à un moment donné, à l'adolescence, vous êtes révolté Mais déjà, déjà que j'étais petit, euh, il y avait beaucoup, de le, le jardin, euh, les gens qui, qui venaient aider euh, à, euh, à ramasser les feuilles mortes, Enfin, comme c'est le cas dans la grande bourgeoisie, c'était toujours des ouvriers de la fabrique de ciment qui venaient, euh, euh, qui venaient euh, faire les, les, les gros œuvres, hein, si je peux dire, à, à la maison, et... Cette manière dont ils étaient accueillis, cette condescendance dans le regard dont je me souviens euh, de la part de, de, de ma grand-mère euh, et, et des proches, ça m'a révolté. Ça paraît bizarre de le dire, mais je vous assure que c'est vrai. Dès mon plus jeune âge, je devais avoir 7-8 ans. Et cette manière de s'adresser aux ouvriers qui, euh, qui, qui enlevaient leur chapeau, qui le tournaient dans leurs mains euh, et, et qui étaient euh, extrêmement mal à l'aise devant quelqu'un euh, qui, qui, qui les considéraient comme inférieurs, euh, avec cette manière euh, de parler qui, qui ressemble un peu au langage, euh, peut-être plus aujourd'hui, mais enfin qui ressemble à ce langage hospitalier où on s'adressait à ceux considérés comme inférieurs, c'est-à-dire les ouvriers de la part de la grande bourgeoisie, en disant « on hein, ». On a soif, on veut une bière. Et cette manière de parler euh, très jeune ça m'a bouleversé parce que je voyais cette condescendance dans, dans les yeux de, de ma grand-mère et de mes proches et je voyais ce, ce regard proche de l'humiliation de l'ouvrier de, de, de qui était confronté au regard de celui qui considérait ou qui était son supérieur. Et ça, ça m'a marqué terriblement. Et je pense que... Euh, ça, ça animait en moi une rage euh, que j'ai eu euh, beaucoup de peine à, à continuer. Qu'avez-vous fait de ces révoltes, de ces utopies pour lesquelles vous vous battiez euh, Vous avez poursuivi une carrière ensuite ou une vie artistique, à la fois dans le théâtre, la peinture, la littérature. Évidemment qu'on va ouvrir une page consacrée au, au livre. Mais finalement, euh, que, que sont devenues ces, ces, ces révoltes euh, adolescentes euh, de ce jeune homme qui avait ce pavé à, à la main en, à Lyon en mai 68 Écoutez, je crois très honnêtement et très sincèrement, vous pourriez demander à mon fils hein, qui est dans la salle, hein, euh je crois que je ne suis pas en l'envers de mes rêves de 20 ans. Euh, bien entendu, je veux dire, je n'ai plus, euh, plus la même euh, ferveur révolutionnaire que je pouvais avoir quand j'avais 17, 20, 25 ans. Mais euh, d'une certaine manière, oui, je suis resté, je crois, fidèle à mes idées. Euh, euh, et et j'essaye d'en euh, tirer... Euh, la moine nécessaire qui, pour moi, est l'humanisme. Voilà peut-être ce qui a changé, c'est que je suis devenu un humaniste...